Si vous voulez voir la suite, mettez un pouce bleu. Euh... Si vous voulez nous voir mourir, mettez un pouce bleu. <rire> à bout de 5 likes, on fait la suite. Oh non, likez pas SVP. <rire> non, je rigole. Euh, si vous mettez un commentaire, on veut voir la suite, s'il vous plaît. Voilà, on le fera. Vas-y Spock, mets le commentaire, je veux voir la suite. Et voici euh, la suite euh, Star Trek. Je pense que tout le monde s'en fout. Donc nickel citoyen, ce biso. Je pars pour Nanus. Salut Bokeh. Ça te dit qu'on termine un jeu qu'on a demandé euh, de plusieurs années BTDRT qui Mais c'est moi Spooky avec les grandes oreilles pointues. Tu veux dire Zelda Bon, on n'a pas terminé avec toi. Mais non <rire> oui. Il fait du Il veut mourir Et les PD Je suis Gandalf Au revoir Spock. Mais non <rire> Oh non NON, mais... non <rire>